A l'occasion du reboot de Tavernes Dragon, le deuxième projet de Lord Dracoon Games après le fameux Last Bottle of Rome, j'ai décidé de vous proposer un format de vidéo un petit peu particulier. J'avais déjà fait une review de Tavernes Dragon en fin d'année dernière lors de leur première campagne sur GameFound, cette review se trouve ici, et je voyais assez peu l'intérêt d'en faire une deuxième puisque globalement pour ce reboot on parle grosso modo du même jeu. Malgré tout, il me semblait intéressant d'évoquer ce qui avait changé, que ce soit dans les mécaniques, dans la DA, peut-être aussi dans la façon de se financer. Et pour ce faire, je reçois Quentin Vernet, donc le co-auteur de Taverne et Dragon, qui va nous exposer un petit peu tous ces changements en quoi le projet a mûri pendant ces mois et en quoi il est plus prêt à réussir aujourd'hui sur Kickstarter. Avis aux allergiques, aux podcasts et autres interviews, cet entretien sera richement illustré de photos puisque j'ai actuellement le prototype sur ma table. Sans plus attendre, je reçois Quentin, c'est parti Quentin, après avoir lancé la campagne de Taverne et Dragon en fin d'année dernière, tu as décidé avec tes complices d'annuler, de reporter le projet, qui revient donc dans quelques jours, qui passe de GameFound à Kickstarter. Est-ce que tu peux d'abord résumer ce qu'est Taverne et Dragon pour ceux qui seraient passés à côté la première fois Bien sûr. Donc Taverne Dragon c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 10 ans et plus, pour une durée moyenne de 1h. C'est un jeu dans lequel vous incarnez une taverne qui va devoir euh, envoyer ses sbires récupérer des ingrédients magiques comme des œufs de dragon, des, des plantes sauvages, etc. pour les ramener dans sa taverne et cuisiner les meilleures recettes parce que le roi arrive dans 7 jours et qu'il va venir festoyer dans la taverne la plus réputée. Donc le but du jeu ça va être de gagner de la, du prestige, de la réputation et pour ça il va falloir cuisiner des recettes, engager des héros qui vont aussi venir vous apporter des capacités et chasser du dragon pour avoir de la viande de dragon mais aussi pour gagner du prestige. Donc ça c'est marrant puisqu'on a euh, vraiment un côté presque ressources humaines où on va gérer presque l'épuisement de ses ouvriers et il y a quand même un petit peu de bagarre à côté c'est-à-dire que le même, euh, le même sbire qu'on va avoir, le, le même mignon va, va se retrouver à affronter parfois des dragons assistés de héros ou pas donc il y a vraiment deux aspects, deux, deux façons de voir le jeu qui se combinent C'est ça, ils sont assez multitâches ces sbires finalement mais c'est un jeu de façon qui combine pas mal de mécaniques. Hein. donc il va falloir gérer ses ouvriers, les déplacer, placer ses dés il y a aussi une gestion de ressources mais euh, globalement c'est quand même... Tout se passe autour du sbire et c'est eux qui vont vraiment venir aider votre taverne à gagner du prestige. Donc on a des ingrédients, on a donc des dragons qui vont aller potentiellement se prôner on a aussi des lieux, c'est ça Comment ça fonctionne les lieux Les lieux ça va être des, des lieux qui sont placés aléatoirement au début de partie et, et vos sbires vont pouvoir, en plus de se déplacer autour du plateau et récupérer des ingrédients, visiter certains lieux pour faire des combos, avoir des actions bonus et, et faire des, des, des mouvements un peu spéciaux. Euh, donc il y a des donjons à visiter pour, pour avoir des bonus en plus, il y a des portails magiques qui permettent de se téléporter, il y a des runes de chance qui permettent d'avoir des de, de, de jetons pour relancer vos dés, donc il y a vraiment plein d'actions possibles, et ça, ça va être possible grâce aux, euh, aux lieux et aussi aux héros qui vont apporter euh, pas mal de possibilités. Alors à quel public ce jeu s'adresse Qu'est-ce que c'est C'est du hasard C'est euh, de l'aventure Comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'il faut faire C'est un jeu qui combine plusieurs mécaniques, donc il y a du pick-up and deliver où il va falloir chercher des, des ressources, des ingrédients, euh, c'est aussi de la gestion de ressources avec de l'or et de l'énergie, et globalement c'est un jeu de mouvement d'ouvriers. Donc on va avoir des, des sbires, trois sbires, on va devoir envoyer autour du plateau pour récupérer des ressources et pour faire tout ça on va placer des dés. Donc à chaque tour on va placer un dé et le dé permettra de faire une action. Donc c'est un jeu assez familial mais euh, avec une bonne dose de stratégie et euh, plus compliqué qu'il n'y paraît quand tu es venu dans le podcast autour du jeu il y a quelques mois tu nous as dit qu'au final les nombreux changements annoncés aujourd'hui auraient de toute façon eu lieu si ta première campagne avait été menée à son terme. Est-ce que ça veut dire que les fans de la première heure ne sont pas dépaysés, il n'y a pas de gros gros changements Non il n'y a pas de gros changements, il y, y a de nombreux changements mais euh, ça ne va pas révolutionner globalement le jeu. On, va avoir beaucoup de, on a beaucoup travaillé sur, le, sur la mécanique pour essayer de fluidifier et de dynamiser un peu plus la partie. Euh, par exemple, le, le, la cuisine, l'étape de cuisine avant, c'était très compliqué, il y avait quand même plusieurs étapes, il fallait préparer la recette, avoir euh, un sbire au même endroit, etc. Là, maintenant, c'est beaucoup plus dynamique, euh, mais ça ne relève pas de la stratégie, ça rend juste le tout beaucoup plus fluide et, et, et rapide à jouer. Après. Alors dans ce jeu-là, on incarne donc un tavernier qui est un petit peu en, en quête de, de gloire culinaire. Il euh, y a une vraie refonte graphique du titre, enfin pas complète, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Est-ce que c'était une demande de la communauté, ça euh, non, pas vraiment, c'est un travail qu'on qu aurait de toute façon fait après la campagne, mais c'est vraiment pour essayer d'optimiser un maximum. En fait, le problème, c'est qu'on a essayé de lancer la campagne assez rapidement, donc on a dû quand même faire l'impasse sur quelques, quelques changements qu'on voulait faire. Et du coup, là, le fait d'avoir euh, 4-5 mois en plus, ça nous a quand même permis de retravailler pas mal de visuels et de choses qu'on voulait de toute façon intégrer à la base. En préparant cette émission, tu m'as parlé beaucoup de rééquilibrage et de changement de dynamique. Euh, Aujourd'hui, quels sont les points forts de ce jeu Qu'est-ce qui fait qu'il va se démarquer dans sa façon de jouer euh, ouais on a beaucoup, beaucoup playtesté entre temps, on a beaucoup changé et rééquilibré les pouvoirs des héros, le coût des héros, le, le, le nombre de points de prestige que rapporte chaque recette, etc. Donc on a vraiment eu le temps de vraiment beaucoup playtester. Euh, et globalement ça rend le jeu très dynamique, euh, c'est un jeu qui joue assez rapidement et qui est accessible avec une vraie courbe de progression. En plus on a rajouté pas mal de modules, on va peut-être en parler un peu plus tard. Mais globalement, il y a vraiment une richesse en jeu qui est plus importante de ce qu'on avait à l'époque sur, sur Gamephone, de ce qu'on proposait en tout cas. Et, euh, et ça permet d'avoir plusieurs configurations, beaucoup de rejouabilité et, euh, et beaucoup de fun. Alors, est-ce que le jeu change beaucoup selon le nombre de joueurs qu'on est euh, Tu parles d'une partie d'en moyenne une heure, mais c'est une heure quoi C'est une heure à deux, une heure à quatre euh, Toujours à peu près une heure Comment ça va fonctionner C'est un jeu qui joue assez vite, euh, beaucoup plus que Last Bottle. C'était un, un des reproches que j'aurais pu me faire à moi-même et que certains ont fait sur Last Bottle. C'est que c'est un jeu quand même assez long pour un jeu familial. Là, on a essayé dès le début d'avoir un jeu qui joue beaucoup plus rapidement, avec moins d'attente entre chaque tour. Donc globalement, je parlais d'une heure parce que c'est une moyenne, mais à deux joueurs vous allez mettre moins d'une heure, à trois heures vous devriez rapprocher d'une heure, et à quatre ou cinq joueurs ça devrait peut-être peut -être dépasser un peu, mais pas beaucoup. Euh, en termes de configuration, il n'y a pas vraiment de configuration optimale. Là, on a l'avantage que ça marche aussi bien à deux qu'à cinq, euh, contrairement à Last Bottle encore une fois auquel on devait mettre un mode deux joueurs. Là, il n'y a pas de mise en place spéciale à hein, deux joueurs. Il y a juste un petit changement sur les lieux où il faut bloquer le deuxième lieu de, enfin, le deuxième passage de chaque lieu. Mais sinon, à part ça, c'est la même chose qu'à qu trois ou 4, cinq joueurs. Alors, on parle des lieux, ceux qui ont peut être découvert, qui avaient découvert les règles de, de cette première mouture ou qui l'avaient essayé. Euh, vont se rendre compte que ces lieux-là ainsi que les héros ont également changé dans certains aspects. Euh, alors quel était le but Est-ce que c'est d'avoir plus d'asymétrie ou au contraire quelque chose de plus lissé, de plus équilibré euh, De l'asymétrie on en a pas mal parce que chaque lieu est vraiment très différent, les héros pareil, il n'y a pas un héros qui a le même pouvoir, même s'il y en a certains qui se rapprochent un peu, mais euh, globalement c'était d'essayer de fluidifier le jeu et de retirer toutes les étapes un peu compliquées. Ah, je parlais tout à l'heure de, de, de la cuisine, l'étape de cuisine qui était très compliquée avant. Mais il euh, y a, a d'autres choses. Par exemple, pour gagner de l'or, avant, il fallait mettre euh, un dé sur le, la banque et attendre la fin du tour. Donc, ça pouvait créer de la frustration et empêcher les joueurs de, de faire des combos. Maintenant, on place le dé, on gagne directement l'or et on peut l'utiliser pour acheter des héros, faire des combos, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de, de fluidifier maximum le, le gameplay, quoi. Alors, ça tombe bien que tu en parles, il euh, y a des changements à cette règle-là aussi, aux règles de blessure à certaines petites règles de fin de partie par rapport aux, aux ingrédients. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, peut-être, si on veut voir le mal partout, de, de rendre le jeu trop simple et trop familial Est-ce que vraiment, malgré tout, il va garder un, un, un vrai enjeu Ouais, en tout cas, là, c était, c était, bah, notre enjeu à nous, c'était de le rendre justement plus euh, fluide, plus dynamique, mais de garder justement ce côté stratégique. Et Je pense qu'on y est bien arrivé, parce que ce n'est pas plus simple qu'avant c'est juste qu'on a retiré toutes les étapes qui, qui, étaient vraiment, qui étaient lourdes en fait en jeu. Donc je pense qu'on garde encore la même stratégie, la même courbe d'évolution euh, au cours de la partie, avec vraiment une fin de partie où on peut enchaîner vraiment les combos des héros, les lieux, etc. Mais on ne sacrifie pas la stratégie ou la tactique dans, dans le jeu. Lors de votre première campagne sur Game on avait beaucoup entendu le fait que vu les prix actuels, il valait mieux attendre la sortie boutique, euh, Aujourd'hui, quelles sont vos armes pour séduire les, les backers et les inciter à, à plaider tout de suite et ne pas attendre après bah Alors là, on va avoir, contrairement à la campagne fan on va avoir trois euh, modules exclusifs pour les backers. Donc on a le mode solo, où euh, en gros c'est une sorte d'autonomat où il va falloir affronter une taverne rivale et euh, surtout ses sbires rivaux. Et il va falloir euh, en gros, marquer un maximum de points de prestige, mais en évitant euh, les, les, les bâtons dans les roues que vont venir mettre les, les sbires, déclencher des effets... Euh, qui vont bloquer des lieux qui vont infliger des blessures à bosse etc donc il va falloir vraiment l'éviter mais marquer un maximum de points ça... est-ce que cette euh, pardon voilà, comme tu en parles est-ce que cet ottoman peut l'inclure dans une partie multijoueur ou est-ce qu'elle est vraiment calibrée solo c'est quand même calibré pour, pour un joueur pour un mode solo mais je pense que c'est possible de jouer avec, avec plusieurs ok donc ça ça va faire partie ce module là qui sera inclus dans les boîtes euh, il sera exclusif à kickstarter tout à fait ouais. il sera pas vendu en boutique après euh, en plus de ça, on a un, un mode rencontre, donc ça va être des, des, des cartes un peu narratives qui vont rajouter une petite couche de qui vont venir un peu pimenter la partie. Et c'est des rencontres qui vont pouvoir euh, euh, déclencher vos huileurs sur plusieurs endroits de, de la carte. Et qui ce vont sera raconter. lié à un lieu ou ce sera euh, non, pas ça du tout c'est placé aléatoirement sur le, sur le plateau au moment de la mise en place et ça va changer 2-3 fois dans la partie. Et, euh, et c'est vrai, ouais, c'est des événements qui vont pouvoir déclencher les, les sbires pour, pour avoir des petits bonus ou pour au contraire avoir des pénalités, Ça, c'est un peu au bonheur la chance, mais en tout cas ça va venir pimenter un peu les parties. Il y aura du Texas ou c'est vraiment chacun blocs un bonus ou un malus pour lui Non, les cartes rencontres c'est vraiment pour soi, il n'y aura pas d'interaction de, de, forcément avec les autres joueurs. Et on a le module euh, Gobelin, donc le, le Gobelin marchand qui était déjà présent sur Game GameFound. Et ça, globalement, c'est un petit Gobelin qui va venir se balader un peu dans le, dans le royaume, dans, sur le plateau, et euh, qui va transporter des objets. Donc pour une pièce d'or, vous allez pouvoir en acheter un objet. Sauf que le problème, c'est que vous savez pas euh, sur quoi vous allez tomber. Donc ça peut être une fourchette rouillée, ça peut être des bottes ailées, ça peut être euh, une amulette de chance. Il y a plusieurs options euh, possibles, mais vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Donc une pièce d'or, ça va vous devoir voir si ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, ça peut apporter des bonus qui sont assez utiles et qui sont utilisables une fois par objet par partie. Il y a une euh, Avec ces modules, il y a un, un vrai facteur chance qui est amplifié ou, ou il peut se compenser par d'autres choses et ça reste quand même un jeu, euh, on va dire, stratégique Il y a un facteur chance de toute façon, avec, même avec les mécanismes de base, avec les, les dés, etc. Mais on a essayé de compenser un maximum ça avec pas mal d'options possibles. Tu vois, tu as, euh, as les lieux qui permettent de compenser ça, les jetons relance, les héros qui peuvent influer sur les dés... Euh, donc il y a vraiment pas mal d'options de, de, de gérer, pour gérer la, la, la chance et la mitiger justement et pareil on a aussi les plateaux asymétriques donc ça c'est une petite nouveauté par rapport à, à l'ancienne campagne, donc chaque plateau a, a, a une face avec un petit pouvoir en plus, qui est spécifique à chaque taverne, et euh, en fait pour débloquer ce pouvoir là, il, il va falloir avancer sur une jauge, et cette jauge elle est débloquée en plaçant des, des 1, donc de valeur 1 donc c'est aussi un moyen de compenser aussi le facteur chance, c'est que les 1, ils peuvent être embêtants parfois, même si ça peut être aussi utile pour certaines actions. Mais euh, ils permettent aussi de, gagner, de débloquer des pouvoirs euh, spécifiques aux tavernes ou de faire certaines actions. Donc si j'ai bien compris, euh, le gobelin, le solo, les rencontres, ce sera de toute façon euh, Day 1 inclus dans les boîtes, ce ne sera pas des add-ons ou des stretch goals. Est-ce que du coup vous avez encore, peut-être sans trop en révéler, mais encore euh, des choses sous le coude pour, euh, pour avoir des stretch goals pendant le... La campagne ou est-ce que ce sera uniquement cosmétique On a deux types justement de stretch goals. On a les vrais stretch goals qui vont être débloqués avec un seuil de financement et qui seront uniquement des, des, des upgrades, enfin des mises à jour pour pour du matériel. Donc des dégravés qui seront en une texture plus sympa, en deux couleurs. Il y a certaines choses comme ça. Et l'insert en plastique bien sûr, qu'on espère débloquer rapidement parce que c'est très important pour un jeu. Euh, et on a des euh, stretch goals qu'on va appeler communautaires qui seront connus dès le début et euh, qu'on va créer avec les backers. Donc, le, tout le contenu euh, qu'on va rajouter en plus, euh, ça sera vraiment du contenu qu'on va créer à partir de zéro grâce aux idées des backers et avec les backers. C'est ce qu'on avait fait sur Last Bottle et ce qu'on a, ce qu'on aime bien parce que c'est une manière de faire des stretch goals plus honnêtes. C'est-à-dire que là, on va pas retirer du contenu pour euh, mettre un certain palier. C'est vraiment euh, des choses qu'on va créer avec vous, avec vos idées, quoi. Donc, par exemple, dès le début, on va annoncer qu'il y aura 20 euros. Et, euh, et plus 4 héros qu'on va créer avec vous et 4 qui seront aussi en stretch goal de fin de, de campagne, une petite surprise hein, qu'on a, qu a spécialement pour les backers Alors il y a eu un vrai fil rouge hein, dans le développement de ce jeu, on en avait parlé euh, dans le podcast, le, le, le podcast quand tu étais venu euh, qui était cette explosion des prix que, que maintenant on connaît tous euh, est-ce qu'à ce niveau là justement pour que euh, le prix du pledge que je ne connais pas encore moi-même euh, ne soit pas trop énorme, est-ce que vous avez trouvé des petites astuces des solutions, comment vous, vous avez changé depuis la campagne GameFound le prix du patch, ça sera à peu près le même. Je pense qu'on a un euro de plus par rapport à, euh, il y a six mois, ce qui est pas énorme par rapport à la hausse des prix, mais euh, on essaie d'avoir un prix assez honnête quand même pour les backers et pour euh, et pour nous aussi, pour qu'on puisse aussi en vivre. Euh, on a essayé d'optimiser un maximum la production. Par exemple, la taille des boîtes, elle est plus petite que, que l'ancien prototype, l'ancienne version. Euh, et ça, c'est pas forcément pour avoir une boîte plus petite en boutique, c'est surtout pour euh, faire tenir un maximum de jeux dans un conteneur donc pour que ça soit moins cher le prix par boîte et que aussi on puisse optimiser un maximum le prix là-dessus euh, le plateau est plus grand lui donc c'est marrant parce que la boîte est plus petite mais ça nous a permis de diviser le plateau enfin de, de plier le plateau en 6 donc forcément on a plus de place ce qui nous a permis de, de mettre la piste des scores et puis de, des zones pour poser les cartes aussi dessus euh, les meeple dragon ont aussi changé maintenant c'est des standy alors ça c'est plus un choix de visuel et de, de direction artistique on va dire parce que les anciens meeple en bois étaient sympas mais ça représentait pas vraiment le, le, le beau dragon qu'on qu a en illustration. C'est vraiment, vraiment imposant, aussi... ouais. C'est ça, et là sur le plateau on a des beaux standees qui font 8-10 cm et qui sont assez impressionnants par rapport aux sbires, donc c'est quelque chose qu'on voulait faire plus par choix. Mais il y a quelques petits changements comme ça qui nous ont permis de, bah, de maîtriser un peu les coûts. pareil la traduction, j'en ai parlé un peu avec toi la dernière fois, mais c'est quelque chose qu'on va pas faire forcément pour cette campagne. Euh, donc la dernière fois, on a proposé des kits de traduction pour les Espagnols, les Allemands et les Néerlandais ça n'avait pas très bien marché, on avait très peu de backers et le coût de production était juste énorme pour, pour peu de backers parce qu'il y a un minimum d'impression. Et là, on va, ne on va pas le faire, on va le faire, on va, on va, on va proposer ça, cette option, mais à partir d'un certain nombre de backers. Mais euh, ça permet aussi de maîtriser les coûts et d'éviter d'avoir de, de, de, des, des, des coûts juste euh, énormes. Ok, donc le reboot de Taverne et Dragons, c'est le 12 juillet, c'est sur Kickstarter. Est-ce que tu as une heure de lancement Il y a des gens qui, qui attendent beaucoup l'heure de lancement pour être prêts A priori, 15 heures. A priori 15h. Est-ce que t'as le temps de jouer toi ces derniers temps Est-ce que t'as un jeu du moment là Alors c'est très variable parce que maintenant j'ai un bébé donc c'est quand même beaucoup plus compliqué de jouer en plus de développer le jeu et puis de travailler mais euh, ouais j'ai quand même le temps de jouer. En ce moment je joue pas mal à l'extension de Ruin de Narak, un jeu que j'adore beaucoup enfin qui, qui est vraiment très bien et l'extension je trouve qu'elle apporte vraiment un côté sympa avec le plateau asymétrique avec euh, quelques, quelques petites mécanismes en plus donc c'est ça en ce moment. C'est un jeu du moment. Ouais. Merci Quentin, et puis euh, bon lancement. Bah merci à toi.